Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosami. Aujourd'hui, je me trouve dans l'école Banglem Oil School. Pour un projet tout à fait particulier, en mode de tourisme durable, nous sommes ici pour analyser un projet réalisé par la communauté de Bantai en faveur de la durabilité et de la protection de l'île de Kosamui. Je suis ici pour vous présenter le projet sur le thème comment améliorer le recyclage sur une île. Et comment garder Kosami propre. Toute action s'inscrivant dans la préservation de l'environnement nécessite des actions de communication en parallèle. Je suis donc heureuse aujourd'hui de soutenir ce projet, et de vous le présenter. C'est parti Je suis ici pour vous présenter le projet porté par l'association de tourisme de Bantai, présidée par Monsieur Pitou qu'on appellera ici Kuntak, sur le thème de la préservation de l'environnement ou comment améliorer le recyclage sur une île. En effet, cette association a bâti un Pavillon du Travail, c'est le nom donné à cet abri, avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, dans l'objectif de sensibiliser et de mobiliser les populations autour des notions de préservation de l'environnement. Une réalisation uniquement avec des produits recyclés. Que ce soit les marches et tout ce pavillon couvert est réalisé avec des produits recyclés. C'est madame Nabata Chosite qui va nous guider en anglais et je vais tenter de traduire. Merci pour me step by step so that I will be able to translate. Uh, start from the inspiration. We have inspiration um, the ways how to keep the earth and how to freely the island. if we can if we because at the moment we have a big problem on the island about waste, and if we can, see all and we Le but de ce projet est de séparer les déchets. Il y a de gros problèmes de, avec la gestion des déchets à Kosamui. Et leur but est d'arriver à séparer les différents éléments de manière à pouvoir les réutiliser autrement le projet le, et le design de ce pavillon vient de Ban Bumbok c'est un établissement qui se trouve à Menam leur souhait est également de valoriser les sept sous-districts de Koh Samui voilà, ici vous mm. voyez les lettres MA pour représenter Menam, yes. la ville dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Celle-ci, c'est la lettre B. B, B. B pour yeah. Bokut, Bokut. pour le district de Bokut. Pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a Fisherman Village. M, c'est la Ma, à côté de Maille. Ok. M pour Namuang. Celui-ci, c'est le N de Namuang. Pour ceux qui connaissent, c'est là où se trouvent les cascades Namuang Waterfall. T, c'est pour Tallinnam. Alors Tallinnam, c'est une jolie plage sur la côte ouest. C'est aussi un joli village. L le L de Lipanoy également sur la côte ouest et, pour et en fait le A de Antong qui représente Naton, okay. qui se trouve en face see des îles de antong Marine Park. Menam. Ok. Donc elle me dit qu'ici est représentée l'île de Koh Samui avec... Nous nous trouvons, elle nous a-t-elle expliqué ici, dans le secteur de Menam. Ok. If you see around that one, you have to see... Uh, yellow, light yellow. And blue, it means the beast. The wave the beast, the beast around is new island. Blue is the middle is like a... Low water. Low water. Okay. Elle me dit que les couleurs représentent, le bleu marine représente l'océan, plus exactement le golfe de Thaïlande, la partie bleu ciel représente le lagon et car l'eau est assez, assez peu profonde autour de l'île de Koh Samui, en jaune cela représente les plages et le sable et en fait, euh, enfin le le vert et le vert foncé représentent la plaine et les montagnes. And if you see on their one, we the put light on the night time, You can see on the light. On the green one, on the light, we, we made from the bottom. From the Inside there is a light, right? Alors elle m'explique que ici ce sont des bouteilles qui, qui ont été recyclées. À l'intérieur desquelles se trouvent des lampes. Okay. petites LED. On the roof, yes. Yeah. On the roof, we have solar sail, The solar sail is that one here. That's it. And we have the mobile shutter. If you want, to sit here and you can close the mobile shutter. Okay elle m'explique que sur le toit se trouvent des panneaux solaires qui permettent de produire de l'électricité et des batteries qui permettent de recharger cette énergie and that one is the side board the name is project and location and the side by and it made from uh they made bamboo box inside it and designed by e to sur ce panneau sont récapitulés les différents éléments importants des personnes qui ont contribué à ce projet. La première ligne concerne le nom du projet, le pavillon des, tra des travaux. Euh, le, les autres lignes correspondent aux différents intervenants euh, ceux qui ont dessiné le, le projet notamment et tous ceux qui ont participé dans son ensemble. Le projet a commencé le 16 août et s'est terminé le 13 octobre, c'est-à-dire 90 jours de travail. 13 novembre 2021. Okay, and this Kilos. Okay. Pour l'ensemble de ce pavillon, que l'on va voir uh, filmé de, de plus loin tout à l'heure, 4000 kg de déchets, de plastique, de verre, de mélaminé, etc. qui ont été uh, réutilisés. Ces déchets proviennent de donateurs qui sont nommés ici, Ils sont désignés. Et le, ce que vous voyez sur la droite correspond au poids de déchets qu'ils ont fourni. And that one is, if you see this glass, from the hotel, they donate voilà. to us. And you have, you happy when you step on? It's mean we are happy to create that one. This guy. Voilà, le, le design est. Est vraiment très élégant, ils sont très fiers de ce projet et ils peuvent l'être parce que vraiment c'est une belle réalisation. Vous noterez également au plafond qu'en dehors du, des panneaux solaires ont été réutilisées les canettes, des canettes de, de Coca-Cola, de bière, etc. pour assurer l'étanchéité de ce projet. Ou peut-être sa décoration The name of the pavilion is named Ra Dong Live. Life. This this yes. is the name of the project. Yes. Okay. Uh, the name we promote how uh, the people in Samui the Island they try to have a road like uh, we they can share idea and we do only one. The name is Ra Dong Life. Yes. Okay, leur but, c'est aussi de mobiliser différentes personnes et surtout de, de, de générer d'autres projets comme celui-ci partout sur l'île, sur de manière à, à faire du collectif. C'est le, le premier pavillon qui est né ici à, à Kosamui, donc on est très fiers parce que moi je suis ici à seulement un kilomètre de chez moi et je fais partie de la communauté de Bantai. Donc je pense qu'on peut être très fiers parce que c'est le premier projet sur l'île. Et c'est une innovation de nous, de la de la Et nous avons des tracts de vie, des tracts de des Bienvenue à Très bien. C'est une île de Sombrie. Merci. C'est un souhait, Marc. Alors là, ils viennent me dire qu'ils sont très fiers d'avoir terminé ce projet et de pouvoir maintenant le montrer à d'autres personnes, à d'autres communautés, de manière à à pouvoir valoriser cette jolie île et elle a précisé que sur l'île de Kosami il y avait de belles plages, de jolies montagnes et il était très fier de pouvoir montrer cette jolie île. you vous much for your all your explanation. Vous trouverez un lien descriptif de cette vidéo, la géolocalisation de ce pavillon du travail, baptisé Mobilized. Alors ici on voit bien les panneaux solaires qui sont installés sur le toit. Le socle de ce pavillon, c'est-à-dire la partie invisible, est un pilier réalisé avec beaucoup de déchets plastiques. Avec des petites marches ici. Il n'y a pas du tout de sable utilisé pour ce processus, uniquement des produits recyclés et du ciment. Et vous l'avez compris, le fait de réutiliser ces déchets plastiques Plastique permet d'inviter d'avoir à les transporter à l'incinérateur. Et comme vous le voyez, on est au bord de la Main Road, juste en face du temple. Une initiative vraiment heureuse pour Kosamui, qui fera vraisemblablement des émules sur l'île de Kosamui, mais aussi partout ailleurs. On pourrait tout à fait imaginer des abris bus. Dans cet esprit, pourquoi pas des panneaux d'information touristique, pourquoi pas les marchés couverts, les bâtiments publics. Voilà, c'est une très bonne idée, très bonne initiative que de pouvoir recycler euh, tous ces plastiques, tous ces verres plutôt que de les envoyer à la déchetterie. Donc je voudrais féliciter la, les, les initiatives locales et surtout remercier Kuntak euh, pour euh, avoir mené avec euh, la communauté de Bantai ce projet. Depuis la route principale, vous apercevrez notamment à gauche du pavillon un panneau d'information touristique. Il indique des lieux engagés dans la préservation de l'environnement. Ici, à Bantai, également réalisé avec des déchets recyclés.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 et partagez largement cette vidéo. Je vous remercie pour votre implication. Bye bye